Bonjour à tous Bonjour à vous Aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique sur la télépathie. Ah bon Ah, tu connais Non, pas du tout. Tu sais que la télépathie se pratique aussi bien chez les êtres humains que chez les animaux. Ah oui Et ça, j'aimerais te le démontrer aujourd'hui. D'accord, super. Je ne sais pas si tu as déjà eu un phénomène comme ça où euh, tu avais une pensée qui t'arrivait et que subitement, ben. Quelqu'un t'appelait, par exemple Oui, ça m'arrive. Ça t'est déjà arrivé Oui, fréquemment, d'ailleurs. Waouh, superbe Donc, euh, tu es très disposé pour faire cette expérience avec moi. Et donc, ce que je vais faire, on va faire un truc très simple. D'accord. Dans un instant, je vais poser le jeu ici devant toi. Mm -hmm. Moi, je vais me retourner. Mm -hmm. Et ce que tu auras à faire, c'est de couper un petit... Couper un paquet, mm -hmm. prendre un paquet... Montrer, enfin, toi tu vas regarder la carte et tu vas la montrer à notre spectateur. D'accord. Une fois que c'est fait, le paquet que tu as en main, tu vas le mélanger. Mm -hmm. D'accord Tu vas le mettre à un endroit, le cacher en dessous par exemple. Et le reste des cartes, tu le mets dans l'étui. D'accord. Afin que je ne puisse pas connaître le nombre de cartes que tu as coupées. D'accord. Tu as bien compris rien Alors compris. je te laisse l'étui là. D'accord. Moi je me retourne et tu y vas. Donc je mélange Non tu prends un, un petit paquet, tu regardes la carte. de la coupe paquet. Ok. Tu je la, la montres. montres. Tu la montres. Tu mélanges les cartes que tu as en main. <coughs> voilà. L'autre paquet, l'autre paquet, le... tu le mets dans l'étui. Dans l'étui. Attends. Voilà. Et une fois que c'est fait.. Attends, je reprends. Prends ton temps. Le paquet, et le je le mets. Tu l'as bien le mélangé tapis. Il est bien mélangé Oui, oui. Attends, je remélange encore. Mais je le mets sur le tapis. Voilà. Ah, c'est paquet sur le bah, il... <rire> <J 'ai rire> non, Ça y est D'accord. Bon, maintenant, tu peux me le donner. <rire> je non, c'est pas. Ouais, pas grave. Non, je t'invite de le cacher, enfin, bref. Oui. Donc, tu, tu as une, tête en, en, euh, tu une carte, carte en... en tête. Oui. Les spectateurs ont vu la carte Oui. D'accord. Alors, moi, ce que je vais faire. Oui. Dans un premier temps je vais te repasser les cartes une à une mmh. et et regardez bien et lorsque tu vas voir ta carte passer mmh. je voudrais que tu aies une émotion non pas un signe qui va me dire que c'est ta carte mais une émotion de bien-être mmh. d'accord mmh. simplement dans ton esprit mmh. allez c'est parti Sérieux. Alors c'est marrant parce que elle s'est mise à sourire et j'ai capté une émotion. Effectivement, j'ai capté une émotion. Je ne te cache pas. Euh... Tu l'as bien en tête. Tu l'as. Que... maintenant tu vois ce que tu vas faire Je vais te la repasser et je vais essayer d'aller de... plus en profondeur. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc ça va être assez difficile, je te le cache pas. Donc c'est parti et je vais essayer d'éliminer dans ton esprit toutes les autres cartes. Mmh. Tu auras qu'une carte en tête, toujours la tienne. T'es prête mmh. mmh. <rire> D'accord. Mmh. Je ressens des choses, beaucoup de choses. Non, c'est celle-là. <rire> yes, c'était la mienne, j'avoue, impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, c'était Pure Télépathie de Boris White. Bravo, Chérie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. À la prochaine fois.